Son programme multisectoriel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ensemble l'autre ministère avec l'autre institution qui est impliquée dans la mise en œuvre projet. Nous avons par exemple FAES, Fonds d'assistance économique et sociale, qui va recevoir une partie d'un fond fonds qui est alloué pour le programme ça pour le continuer à activer le programme été déjà, qui était déjà initié, qui est pour manger un coût, alimenter plus que 300 restaurants communautaires dans tout le pays, qui a plus que 100 000 personnes de bénéficier d'un plat chaud par jour. Distribuer chaque mois, sur so tout exercice-là, sur so tout exercice-là, plus que 100 000 paniers de solidarité, ça dire les kit alimentaires, sur so tout le pays. Vous retransférez l'argent, 3 000 goods. By 50 000 familles pendant une période de trois mois et transfert ne Et pas le fait n'importe qui C'est à partir de une base de données qui constituée dans le ministère des Affaires Sociales que nous les SIMAS que tout le monde bénéficiaire bénéficie à saro. Je identifier et c'est à partir de ça que vous faites transfert monétaire là pour Préparer à distribuer à partir des cantines mobiles des plats chauds qui distribués dans des coins stratégiques dans pays. Dans le de, kap nan de nan masse, à autres quartiers, qui pas de chance d'avoir restaurant communautaire. programme n'a rien là dans le tout, activité IMO, ça crée activités à haute intensité de main d'œuvre. Il trois ministères qui pourront implémenter, composante ça dans le programme. C'est le ministère travaux publics, transports et avec le ministère de l'Environnement, qui a créé plus de 90 000 emplois temporaires dans les zones urbaines pendant trois mois. Le ministère de l'Agriculture, beaucoup de gens pour intervenir dans les zones rurales, avec plus de 45 000 paysans qui pourraient bénéficier de bourade dans le cadre du programme pour renforcer l'agriculture. Ministère des Jeunes Sports, Action Civique, pour permettre aux pendant période de vacances de faire des activités socioculturelles avec sportives. Ministère de nationale pour cas distribuer dans cadre programme ça plus de 25 000 bons scolaires dans le cadre de rentrée académique 2022-2023. La permet tout, nous renforcer, pas automobile compagnie dignité pour assurer le transport et lèvres. Le programme nous prévoit pour permettre que le ministère a acheté 50 autobus en plus. Effectivement, depuis tantôt quatre mois, nous avons travaillé sur le document de projet, tant au ministère des Affaires Sociales, et le ministère, ministère, ministère. C'est un programme d'assistance sociale qui est en au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes, des départements et des sections communales. Maître d'ouvrage là, c'est le ministère des Affaires sociales. Le maître d'ouvrage délégué n'est autre que le FAES. Et c'est ce qui explique notre présence ici, aux côtés de notre ministre Pierre-Rico Audney. Rôle fondamental, FAES, c'est travailler à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la société. FAES, c'est le bras, nous dit dit prolongé de l'État pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est pas par hasard que FAES a impliqué dans le programme. Depuis mon arrivée à la tête de l'institution, nous avons différentes activités qui nous dirigent dans des quartiers populaires, dans les ghettos et même dans les villes, dans certaines villes de province. Et à travers le programme, ça a encore, Faisa, à présent dans la distribution du panier solidarité, transfert le transfert monétaire, les cantines mobiles et l'approvisionnement de 171 euh, restaurants communautaires. Dans quatre protocole d'accord que le ministère a signé, te signé que le gouvernement a signé avec le syndicat transport, yo. dans mois décembre, le gouvernement a pris un engagement. Pour le supporter secteur pour secteur ça dans le cadre d'ajustement produit pétrolier qui étaient fait malgré nos une situation difficile malgré prix produits pétroliers qui continuent à monter sur marché international là à cause de la crise qui gagnait entre Ukraine avec la Russie eh bien gouvernement tourné trouver dans une situation pour les respecter le c'est-à-dire montrer à ce secteur ça qu'elle voulait respecter l'engagement. Pour être ça, nous avons pour nous initier un programme pilote de subventions ciblées. J'ai ça été écrit dans le protocole d'accord avec syndicat. et ce ministère commerce qui a gagné pour gérer question ça. Le ministère des Affaires sociales, le ministère de et de la finance travaillent, ensemble, pour le 40 effectif accompagnement social nous pour ouvriers, particulièrement aux ouvriers qui travaillent dans la factory Pour qu'on y ait, nous avons regardé qui puis bon moyen pour nous joindre. Pour le programme Zak a démarré, précis précis. Nous présentons aujourd'hui devant le local Ariel Henry. C'est par rapport à l'insécurité généralisée qui continue à faire rage dans le pays d'Haïti. Nous constatons que les gens qui sont le sud, qui na sud-est, qui na Nip, qui na grand jusqu'à présent, après 10 mois, Ariel Henry, qui sont toujours pas toujours de traverser pour venir vaguer avec l'occupation librement. Les gens qui ne sont pas en presse, qui en Toujours pas qu'à traverser la plaine du Kilde Sac ou à lâcher passe pour venir ouvrir répondre. Eh bien, je vous dis, par rapport à tout ce que Ariel Henry a notre tête primature nous ne pas demander à Ariel Henry pour résoudre le problème de sécurité. An. Parce que nous constatons que question en Haïti C'est une forme de gouvernance politique que le pouvoir avant a été utilisé. Eh bien, je vous Ariel Henry est en milieu abjoui des questions d'insécurité Nous n'avons rien là, et pour nous dire Ariel Henry, nous bouquons, nous ne sommes pas capables de quoi Ariel. Je tiens. à vous, vous pouvez, vous pouvez, vous vous pouvez, vous le problème de sécurité, ça. Activez-nous la bichette de la nous faisons pour tout à quoi C'est nous que les engagés, c'est nous populations population qui t'espire encore pour nous dire que de sécurité pour la bichette de la En à quoi ça dit la sécurité. En ça changer quoi ça changer de changer changer changer de ça ça les dit là mettre au sein là mais je dis nous ariel pas respecté la parole donnée nous ariel pas respecter la parole donnée depuis dix mois à la tête au pouvoir pas ariel aucune base pour appliquer à quoi non seulement lancer le programme farlance sur les questions appui juridique mais aujourd'hui c'est une journée spéciale côté nous fait formation pour plusieurs policiers dans avons projet sur l'amélioration des droits et accès à la justice. Il y a un projet qui joint à appui détenu. Donc, cet objectif-là, c'est d'améliorer les conditions de détenu. Mais non seulement nous améliorer les conditions de détenu dans plusieurs prisons et commissariats, mais nous garder la question des policiers. Parce que pour arriver dans un commissariat, il y a des une... et... toilettes qui sont pas normales, ni pour les policiers, ni pour les détenus. Quelque part, ni détenus, ni policiers ont le même problème. Dans ce sens-là, plusieurs interventions dans et différents commissariats et différentes prisons. Tant qu'à Kou, Croix-des-Bouquets, Carrefour et Cornillon. Donc, c'est quatre communes, le projet ça même li, nous implanter là-dedans. Implante là et aujourd'hui, nous faisons l'autre activité, côté de nous faire formation aux policiers. Yo. Donc, notre objectif-là, c'est de permettre à ce que les policiers connaissent les droits de détenus. Mais non seulement nous avons formé les policiers pour obtenir droit des détenus, mais nous faisons une campagne de sensibilisation auprès des détenus pour qu'ils connaissent les droit et les yo Donc, dans le projet A, c'est un ensemble d'activités que nous avons gagnées. Et l'autre bout, nous avons appui juridique à détenus parce qu'il y des dossiers qui gagne 6 mois, qui gagne 1 an, qui gagne 2 ans, et même qui ça, qui gagne 5 ans. Par exemple, il y une suite qui baie. Et via projet ça, au CNH a des accompagnements à de détenus qui te des dossiers en souffrance. Pendant nous profiter de conférences pour demander à l'autorité concernée yo, prendre disposition pour permettre que les question de détention illégale et arbitraire nous jouons des solutions là. Parce que lorsque vous avez un cas sérieux, pendant 5 ans, il n'y a jamais pas ces débords naturels. Quelque part, ça c'est un criminel. Mais vous, même tout par négligence, vous êtes un criminel Parce que vous violez les droits de l'homme et de mourir Donc, dans ce sens-là, nous souhaitons autorités et ait de la raison en façon pour permettre à ce que les règles minimales à la Nation Unie qui parlent sur le traitement des donc, Haïti lui-même, lui rentre dans mise en œuvre. Dans cadre de réalisation, édition 10e débat mensuel, la Commission nationale marché public entend communiquer à travers un sambactère qui concerne le processus marché public. là Disposition est-ce la a envisagé dans la perspective de plus bon résultat dans le domaine de la directeur général CNMP, Florent Jean-Marie, dans le cadre d'intervention, rappelait le CNMP dans développement économique pays à pendant le préciser activité mensuelle visait sensibiliser notamment acteurs concernés dans le processus marché public là sous le rôle de jouer dans la collaboration avec la cnmp dans le respect du principe marché public dans la perspective bien-être population à développement économique du pays d'Haïti. parce que depuis le système de marché public là fonctionnait bien la voyons message clair qui message là bien, est un son message de confiance au début secteur il fait confiance la population faire système de confiance étrangère, faire le système de confiance, en plus mon appétit, investi. En plus de mon investi en plus mon en plus de mon appétit, en plus de mon travail, de mon appétit, en plus de mon de bien-être. Et plus de mon appétit, en plus de mon appétit, en plus donc, ça, c'est ça qui fait CNMP, by et, et orientation, ça, pour une initiative ça, pour permettre que le maximum de monde possible, capable de qu connaître qui ça, marché public, là, Et j'en ai précisé le matin, qui rôle clé CNMP appelé pour le jouer en tant que régulateur et contrôleur. Dans intervention le fait dans activité cela si économiste que montre montrer nécessité pour disposition qu'appren en finance publique à marché public yo, marché ensemble a qu'on pi bon gestion question politique dans pays sinon c'est app laver messier à terre. d'après l'économiste. là que fait qu'on est mauvaise mesure économique et politique contribue contribuer la détérioration situation peuple haïtien depuis un bon bout de temps, pendant souligner inflation dans à niveau 25% dans le pays hier. ces résultats résultat ensemble facteur ça yo. politique qui suppose venir avant que nous parler de marché public que nous parler de comment bra séparer gâteau a. donc cette situation nous montre que on n'avait pas eu une politique de logement si tu es les c'est pas comme ça là ça peut passer ce c'est pas comme ça là ensemble de mesures politique d'abord économique qui bon résultat ça yo. donc pour les quatre qui sont dans la salle pourraient réfléchir là-dessus. Comprendre les marchés publics, ce n'est pas juste dire qu'on fait une bonne commande, mais c'est plus que ça. Nous avons rappelé la deuxième édition des bâtiments CNMPO déroulée en présence de plusieurs personnalités, parmi eux économistes Christine Farrell, avec représentant ministre environnement, avec planification et coopération externe. Les unique non, Jean, le ministère préféré sur la réforme du curriculum. À travers réflexion déjà qui est très avancée sur cadre d'orientation curriculaire, répondent à une demande sociale, dans un premier temps. Ce n'est pas seulement une décision politique ni une décision administrative. Ce sont des grandes demandes sociales pour que nous baguions l'école à plusieurs vitesses. Pour que nous bagons l'école, en fonction de coteau, coteau fait, ou accès à un type de manuel. Et je dis, l'école à plusieurs vitesses qui sont grandes demandes société, il y a une façon de matérialiser, c'est que tout Haïtien a une possibilité de passer à travers un socle unique de compétences, de savoir et de culture. Il unique par le socle unique de tout ça comme minimum ça en haïtien en haïtienne supposé maîtriser comme savoir et dans un premier temps que le fait à travers 11 livres que le fait à travers 10 20 50 100 livres ça veut dire que ce socle unique c'est première définition que le ministère l'a parlé de livre unique là. et là ensemble compétences a déjà ramassé et c'est ça qu'on a discuté à travers réforme réformes, qui est un très long chantier, un chantier qui va pas fini, parce qu'il s'agit de mettre à jour, en somme, de savoirs, de compétences à la sortie, que le ministère, avec partenaires, définit à travers différents plans sectoriels d'éducation. Actuellement, nous connaissons que nous sommes dans le plan opérationnel 2015-2016, Ministère, mettons en œuvre un plan décennal 2020-2030. Je pense que nous avons une obligation collective pour que nous offrions les parents. Et là, je compte, je suis capable de compter sur le professionnalisme, maison d'édition pour que nous passions de 17 en nombre qui permettent véritablement que nous soulager les parents et nous soulager nous l'État pour que nous à une efficacité des dépenses publiques et non souci pour que son partenariat gagne. Gagne, parce que l'éditeur investit, il prend un risque, il y comme tout le pour rembourser la banque. Nous comprenons le partenariat, de ça. nous voulons que les parents gagnent, l'État gagne et nous-mêmes, nous continuons à exister comme partenaires, comme partenaires ministère. Dans le cadre de collaboration captée avec le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade de la France en Haïti, nous avons lancé Atelier de ça. C'est dans le cadre d'action, de la science en créole. Donc ça nous comprend, créole, la science, on l'a avec toute langue, créole, c'est nous, et bien, enseignement, doit être fait en créole pendant que nous ne pas mettre l'autre langue de côté d'un coup, français, acquis, patrimoine. Mais ça nous comprend, créole, nous du servir' dans la salle. Dans la classe, pour apprendre la science correctement. Donc, pendant plus de 5 mois, nous travaille sur un document. Le document est un document du ministère de l'Éducation nationale avec la Fondation de à la Pâte, qui est préparé pour la science enseignée en pratique en Haïti. Mais constater, constatons que les documents sont très bons, mais qui sont pas vraiment servi. Nous avons à comprendre que l'anglais -lang, c'est un facteur qui servir. pas e bien, Nous avons même capté avec accompagnement ambassade de la France en Haïti, MIT Haïti, Fondation de l'armée à la Pâte, Direction technique ministère de l'Éducation nationale, ONAP, et bien, et faculté linguistique appliquée. Nous avons pendant plus de 5 mois, nous adapter adapté le module en créole pour capable de bien servir dans la classe. Après, nous avons fait préparer module-là, nous te un séminaire pré-expérimentation, nous avons choisi EFACAP, qui est EFACAP Saint-Raphaël. Le séminaire ça a été déroulé 2 pour le 6 mai. Et lundi 23, à lundi 24, nous avons fait suivi la formation pour nous voir comment les professeurs ont appliqué ça ou dans la salle de classe. Et les avec demain, c'est un atelier qui a te pour cadre dans ministère de nationale pour être capable d'informer et former et aider à approprier le travail ça à faire. Donc, c'est ça qui, qui explique présent présences là de la jeudi, Non gros atelier qui a peut-être pendant deux jours. Il y a un an environ, euh, j'ai découvert en fait les modules qui avaient été euh, créés euh, dans les années 2012 à 2015 environ avec l'appui de la Fondation La Main à la Pâte pour les euh, quatre premières classes de, euh, de l'école fondamentale. Et ces modules, euh, je me suis rendu compte qu'ils étaient extrêmement intéressants dans la démarche scientifique, mais qu'en fait ils étaient très peu exploités en classe. Et je me suis posé la question, on en a discuté avec euh, les, les cadres du CAPTE et euh, on s'est rendu compte en fait que c'est probablement en grande partie parce que ces modules n'avaient été conçus qu'en français, qu'ils n'étaient pas véritablement exploités. On a donc décidé euh, de mobiliser en fait, euh, un appui de l'ambassade de France pour permettre aux Capteurs de faire un, un énorme travail qui a été réalisé depuis 5 ou 6 mois, à savoir qu'ils euh, ont adapté un certain nombre de ces modules euh, y compris dans leur conception pour certains euh, pour euh, pour qu'ils puissent être proposés dans les quatre premières années du fondamental euh, dans les quatre, dans les classes des quatre premières années de, de l'école fondamentale euh, en créole avec des passerelles vers euh, le français et euh, ces modules euh, après avoir travaillé à leur conception euh, le, le capter en fait à les a expérimenté a formé d'abord les enseignants à leur prise en main, leur a demandé de les expérimenter en classe. Ils ont observé un certain nombre de classes dans lesquelles ces modules ont été exploités. Et euh, on, nous sommes réunis aujourd'hui en atelier justement pour discuter de ces, euh, de ces modules, les étudier, discuter de la façon dont ils ont été reçus par les enseignants et de la façon dont ils ont été exploités en classe pour pouvoir du coup ensuite euh, engager la dernière phase du travail qui va consister véritablement à les consolider et à les mettre à la disposition du plus grand nombre d'enseignants. De, Alors ce, ce sont des modules qui sont compris en deux parties, il y a en fait une partie qui est destinée véritablement à la classe, une autre partie qui est destinée aux enseignants pour qu'ils puissent se les approprier les prendre en main.